Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau chapitre. Dans ce chapitre-là, on fait un petit retour en arrière pour les bases. On va parler de la famille. Donc, pas la famille au grand, euh, au grand terme, hein, enfin, la, le grand sens. On va pas euh, voir tout l'arbre géné généalogique. généalogique. généalogique. Bon, vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. Alors, famille, comme on dit famille, on dit cou, d'ou. Voilà pour la famille. Euh, pour dire mère, on va utiliser amma, a-mma, amma, a-u-pa pour père, apa, a pour la grande soeur, a et, Donc, vous voyez, à hein, chaque fois, on double. Anna pour le grand frère. Si c'est deux bouclettes, ça, ça devient le fruit ananas. Il faut faire attention. Donc, c'est bien trois boucles ici. Tambi pour le petit frère. Tangai pour la petite sœur Nanben pour euh, un ami, au masculin Nanbi pour une amie avec un, un... Pardon, au féminin plutôt, pas avec un e, juste au féminin Donc, ami avec un e donc au féminin, ça va être Nanbi Donc, vous vous rendrez compte que pour les noms au, au masculin, on utilise an à la fin et euh, i quand c'est au féminin D'accord Et donc là, on a ami au pluriel, ça va être Nanbergal Nanbergel, rappelez-vous on ajoute le gueule à la fin d'accord et juste pour que ça passe un peu mieux un peu mieux pardon on va ajouter le petit r ici donc nanbergel, ami pluriel voilà pour ce petit aparté sur la famille au cas où parce on me l'a demandé c'est pour ça que je l'ai ajouté donc voilà n'hésitez pas à continuer à demander si vous avez des questions voilà voilà bon courage